Audio jungle. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques Dans un endroit plutôt dangereux, il y a eu piqûre sur un client Donc je vais vous montrer ça Mais là on est en plein centre-ville de Toulouse voilà, voilà. Euh, Donc les frelons sont juste Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra Ils sont juste derrière Derrière la grille là Donc quand je vais les traiter, il va y avoir des frelons qui vont sortir Donc petit balisage hein. Automatiquement autour de la voiture, pas le choix. Allez, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez, on, ouvre. on va faire doucement. Je sais pas si vous le voyez juste là. Donc là, j'attends le client qui doit arriver parce que. C'est une personne âgée qui s'est fait piquer et donc il y a sa sœur qui doit arriver. Donc j'attends qu'elle arrive puisqu'après elle ne pourra plus passer pendant un traitement, pendant une demi-heure. Allez, je m'habille et je te dis à de suite Allez, on va aller traiter ça, on va aller traiter ça assez rapidement, on va aller directement mettre de la poudre pour éviter qu'il y ait trop de flancs qui volent et qu'il y ait un maximum de flancs qui soient touchés par la poudre. Euh, voilà, donc c'est parti pour le combat. Allez, on va tourner la caméra. Nickel. Allez, c'est parti. Allez, on va attaquer directement. Je si vous allez bien le voir. Voilà, il a la taille d'un ballon de handball à peu près. Un endroit assez dangereux quand même. Donc on voit bien. Hein. On va essayer de creuser voir si on voit des larves ou pas. Donc on voit qu'il y a des larves. Donc c'est un nid, un vrai nid. Du début de saison. donc ça reste dangereux, donc il faut faire attention comme on est en bord de route Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez les Dédés ça reste quand même un endroit encore dangereux ils sont un peu partout ces frelons asiatiques, un peu partout voilà, donc faites attention au bas et vient d'un point fixe, voilà, un insecte, ben on fait attention, ça veut dire qu'il y a des frelons. Donc vous voyez tous les frelons noirs qui n'ont pas de poudre, ben ça c'est des frelons qui viennent d'arriver pour aider le nid. Allez, je vais en mettre un peu plus dessus pour manière que les frelons meurent plus vite. Parce que ce qui m'inquiète, c'est qu'on est près de la route. Voilà, juste le blanchir un peu. Voilà, normalement, il n'y a, a pas besoin normalement, mais là c'est pour que ça aille un peu plus vite. Allez, là je vais les me déshabiller en toute sécurité j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt les bébés. quoi t'es pas abonné à dd frelant alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve ah